Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les astres 10, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions du scorpion pour le mois de mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant ce mois-ci. Donc durant le mois de mai, en plus des trois planètes qui commencent leur rétrogradation,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 Durant ce passage des nœuds lunaires dans ces maisons d'ici janvier 2022, vous pourriez choisir de laisser tomber votre source de revenus pour dépendre sur les revenus en provenance des autres. Mais aussi, vous pourriez perdre cette source de revenus et devoir dépendre sur les revenus d'un parent ou d'un conjoint. Et ce ne serait pas par choix que vous, le, que vous la perdiez. Donc, soit que vous choisirez, soit que vous choisissiez de quitter ou laisser tomber une source de revenus, soit que vous la perdiez pour dépendre sur les revenus de quelqu'un d'autre. Par exemple, les revenus de votre conjoint pourraient s'améliorer et vous pourriez décider de rester chez vous, prendre soin des enfants, pendant que le conjoint ou la conjointe fournissent pour le ménage, ou bien un autre exemple, euh, vous pourriez décider de prendre votre retraite, ou bien de quitter un emploi que vous n'aimez pas, euh, que vous n'aimez plus, pour prendre un prêt bancaire et lancer votre propre projet. Donc il y aura, il y aura plusieurs, plusieurs euh, exemples à propos. C'est pas nécessairement que tous les scorpions pourraient peut-être perdre leurs emplois ou leurs sources de revenus, mais il y aura quelque chose, un changement à ce niveau euh, durant euh, le, le, le, le prochain un an et demi. Donc d'ici janvier 2022, ce n'est pas nécessairement de ce, dans, durant le mois de mai, d'ici janvier 2022, cela pourrait arriver, pour certains d'entre vous. Le 7 mai, une pleine lune, super lune, aura lieu dans votre signe. Cette pleine lune dans votre signe sera très critique, car elle va faire la lumière sur tous les aspects de votre vie, sur tous les aspects qui ne fonctionnent pas bien. Cette pleine lune va faire la lumière aussi sur les relations abusives ou négatives dans votre vie, surtout que Mars est dans votre quatrième maison, celle qui correspond à votre foyer et les membres de votre famille, ainsi que la mère. Si vous étiez dans une relation qui n'est pas vraiment saine avec un membre de votre famille, cette pleine lune va vous pousser à vous éloigner, vous mettre à l'écart, juste pour avoir l'esprit tranquille et que l'abus arrête. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux, votre huitième maison. Et deux jours plus tard, le 13 mai, Mars, votre gouverneur entre dans les Poissons. Votre cinquième maison, Mars fera un carré avec Mercure dans votre huitième maison, et vous allez avoir un désir accru pour chercher ce que vous, ce que ce qui vous fait plaisir dans votre vie. Par exemple, développer une passion ou votre créativité, ou bien exercer les loisirs qui vous intéressent. Pour, par exemple, apprendre la danse, la peinture. Euh, apprendre à écrire, à écrire des livres, apprendre l'écriture dans le sens. Donc, vous allez chercher euh, chercher à faire ce qui vous fait plaisir. Vous allez aussi avoir un besoin accru d'un soutien émotionnel dans votre vie et vous allez les chercher chercher ce soutien dans vos relations. La rétrogradation de, de Vénus dans votre huitième maison pourrait vous faire plonger dans les souvenirs et vous rendre nostalgique et même une relation de votre passé pourrait refaire surface, où vous pourriez recommuniquer avec cette personne. Et avec cette relation, vous pourriez trouver le soutien et le confort, dans vous auriez besoin, même si vous étiez seulement capable de parler à cette personne. Ça va vous offrir beaucoup de confort. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans les Gémeaux, votre huitième maison. Cette nouvelle lune vous incitera à porter une attention particulière à votre santé. Ne négligez aucun symptômes que vous pourriez juger pas vraiment critiques, même si c'était un juste étourdissement ou manque de sommeil, appelez votre médecin, discutez avec lui, ne négligez aucun symptôme s'il vous plaît. Le 28 mai, mars, pardon, Mercure entrera dans le cancer votre neuvième maison.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 bien que ce n'est pas permis maintenant. Vos déplacements seront plus fréquents, même à l'interne. Et vous seriez aussi intéressé par vous inscrire dans des formations ou dans des études, même si c'était euh, des études linguistiques. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires.